Yo les gars j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle recette Aujourd'hui on va apprendre comment faire des techniques de glide Ou de basse glisser comme on dit Que ça soit dans l'univers du hip hop, dans l'univers du bâton Dans l'univers de l'électro Je vais vous apprendre quatre techniques Donc ça va être 1 avec du wave 2 avec du midi Et un directement avec un VST Je vais vous montrer comment on peut faire Alors je le fais avec les basses, tu peux le faire aussi avec des instruments euh... Logo hop. Donc, les projets, ils sont comme ceci. Ça, c'est pour la partie 1, la version Moubaton avec le fichier directement audio. Donc là, ce qu'on fait, je vais prendre que la base, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc ce que je fais, je vais directement double-cliquer sur mon fichier. Je vais ici, je vérifie que c'est bien warpé. Je reste en complexe pro. Et là, je vais cliquer sur mes deux petites flèches qui vont m'ouvrir l'enveloppe du fichier WAVE. Dans cette enveloppe, il y a clip au mixeur. Je reste dans clip. Et là, vous voyez, il y a volume transposition. Je vais cliquer sur transposition et là, il m'apparaît une chaîne d'automation. Et là, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est mettre deux points. Si je veux monter, je tire vers le haut, vous voyez, c'est des, des tons. J'augmente de deux, deux demi-tons, trois demi-tons, quatre demi-tons, cinq demi-tons. Ou je descends jusqu'à 12 pour faire une octave, par exemple. Si j'écoute, ça donne ça. L'effet inverse aussi, si tu veux, on peut slider vers le haut. Voilà, moi j'aime bien plutôt faire vers le bas, comme ceci. C'est-à-dire quand je descends, je descends carrément d'une octave. Voilà ce que je vais faire, je vais prendre cette technique, on va passer un petit peu à mode accéléré, je vais faire toute ma ligne de basse. Je vais les prendre tous un par un par exemple. Et tu vois, je vais faire comme ceci. Ici, je vais faire carrément une montée de 7 demi-tons dans la basse. Tu vas voir ce que ça donne. J'ai oublié de le warper en complexe pro, tu vois, très important. Voilà, donc je vais faire toute la basse. Donc voilà, version accélérée, ça donne ça. Donc du coup, maintenant, tu vas voir comment, comment ça sonne directement, la basse simple. Avec un kick et comment on a fait un petit slide tout simple avec un fichier Wave. En fait, il suffit juste d'aller directement dans ton projet. Tu double-cliques sur ta truc Wave. Tu ouvres ton enveloppe ici. Tu fais clip, transposition. Tu appuies sur la flèche et tu ton automation qui apparaît. Et ça donne ça Voilà, ça, c'était pour comment traiter un wave, faire un glide de basse sur un fichier wave, tout simplement avec Ableton, une simple autom... autom ah. Voilà, ça, c'était comment faire un glide de 808 avec un fichier wave basique sur, sur Ableton. Bon, as vu, j'ai fait comme je t'ai montré dans mon tuto, kick bass, ultimate, des petits sidechains à, à la main exprès pour que ça sonne. Maintenant, on va passer à mode trap avec, euh, ben, tout simplement, un simpler, qui va apparaître ici avec mon petit traitement, voilà, hop. Donc là, j'ai mon simpleur tout simple. Donc là, pour faire rapidement, je vais faire ça. j'ai sélectionné tout mon fichier MIDI que j'ai édité. Command J, comme ça, j'ai tout un seul fichier MIDI. Et là, ce qui est important, ce qui va se passer, en fait, ça va se passer au niveau de mon contrôle, dans mon sampler. Et là, tu vois, j'ai cliqué direct sur Glide. À la base, c'est sur Off. Tu vas sur Glide. Là, tu règles ton temps de, de, de glissage, en fait. Donc 122 millisecondes, ça va sonner comme ça. Donc là, pour l'instant, rien rien n'est fait. Euh, le fichier MIDI, il est basique, il n'y a, a rien que dessus. Et là, au lieu d'éditer mon fichier audio, je vais aller éditer mon fichier MIDI. Et là, c'est exactement la même chose. Je vais cliquer sur les deux petites flèches qui sont juste en bas. Ensuite, dans Enveloppe, je vais sélectionner MIDI Control. Et là, je vais sélectionner Pitch Band. Hop. Et là, pareil, j'ai une ligne d'automation qui apparaît. Voilà. Et pareil, je vais faire mes petits dessins d'automation. Là, ce que je vais faire, c'est que tu vois, en fait j'ai pris du temps, j'ai dessiné. Bon, ouais, Après, c'est à force de le faire que tu, tu vas comprendre comment, comment on fait les glides, on, comment on les dessine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce que j'ai dessiné, mes pitch bands, hop, je vais copier et je vais les coller. Ils vont se répéter ici, tu vois, tout simplement. Comme ça, je ne vais pas le redessiner. Un petit tips aussi, si je vais dans mon fichier MIDI, que j'appuie sur ma touche commande et que je tourne, en fait, je peux éditer directement mes bends. Tu vois, hop, je les tire. Donc, ça, c'était la première version comment éditer un, un fichier MIDI avec le, le sampler d'Ableton et faire ses glides de, de basse. Ça, donne, ça sonne comme ceci. Maintenant, je vais te montrer une autre possibilité de le faire. Ça peut se faire sur Fruity, etc. C'est avec ton fichier MIDI directement, si tu as ton sampler, avec ton glide, etc., comme je t'ai montré. Il te suffira, tu n'as plus besoin de mettre ces Pitch Bend. Il te suffira d'aller dans ton fichier MIDI, prendre ton petit stylo, dessiner ta note. Et là, tu vas voir, le glide va apparaître automatiquement également. Ok, donc là, c'est une autre technique qui est surtout utilisée dans l'univers hip-hop, un peu à la Drake, tu vois, en fait, c'est vraiment pour donner cet effet de, de note double, en fait, comme tu peux l'entendre. c'est la troisième technique qui est vraiment utilisée dans l'univers euh, trap hip hop c'est pas ma préférée c'est pas celle que j'utilise le plus voilà alors on a fait je te l'ai fait exprès pour te montrer sur fruity loop sur tous les autres logiciels tu peux également faire cette technique avec des midis en réglant bien ton slide et maintenant on va passer à une autre forme de, de glide de basse là je vais utiliser directement un vst donc à savoir j'ai utilisé Serum. tu peux le faire avec contact tu peux le faire avec nexus il suffit de bien le régler, et pour ça, je vais te montrer. Voici donc le sérum avec la basse qui sonne comme ceci. Donc là, c'est tout simple. Voilà, ma basse, elle joue, elle joue normalement. Et là, c'est moi qui l'ai réglé, tu vois. Je suis venu ici et par exemple là j'ai mis Pitch Band, mes Pitch Range en fait j'appelle ça. Donc là je vais le monter à 12, donc 12 c'est une octave, donc tu peux monter même si tu veux jusqu'à 24, hein. tu peux monter jusqu'à deux octaves, chaque fois c'est un demi-ton tu vois. Et par exemple si tu as un piano tu peux utiliser ta molette et ça va sonner comme ça. Et en fait ça veut dire que si ta molette en haut, tu vas pitcher à deux octaves. Et donc là, ce qui va être intéressant, justement, ça va être de pouvoir utiliser ce pitch bend dans ton fichier MIDI. Alors, bien activer ici ton Always Portamento Et là, pareil, tu règles la vitesse de ton glide. Et tu vas éditer ton fichier MIDI. Avec Serum, ces c'est exactement pareil. Une fois que tu as réglé ta hauteur maximum de pitch en termes de tonne, donc une octave, et ta hauteur minimum, une octave en dessous, pareil. 12 demi-tons, que tu as réglé ton portable bientôt, le nombre de millisecondes, etc. et que tu l'as allumé. Tu vas double-cliquer sur ton fichier MIDI, comme d'hab. Enveloppe, et là, tu vas pas sélectionner sérum, tu vas sélectionner MIDI Control, comme pour le sampler. Et là, tu vas pareil, pouvoir jouer tes notes. Et là, si je monte à 100%, tu vas voir, ça va me pitcher à une octave. Donc là, pareil, le but, eh bien tu fais comme je t'ai appris tu vas faire tes pitch bends à la main et ça va sonner comme ça donc tu l'as compris c'est très très très très simple il suffit juste que tu dessines tes automations, que tu règles ton VST avec son bientôt. Ça se fait dans tous. Tu peux le faire sur Contact, tu peux le faire sur Nexus, tu peux le faire sur Spire. Moi, j'utilise beaucoup Serum, donc je t'ai montré sur Serum. Mais si tu veux le faire sur des basses, si tu veux le faire sur des lits, si tu veux le faire sur des flûtes, ça marche partout. Donc ça, c'était les quatre techniques pour faire des glides de basse, Mais tu peux aussi utiliser des techniques pour faire des, des glides et des bientôt ou des glissés, comme on dit, sur tout type d'instrument. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris, j'espère que tu auras envie de nous rejoindre dans la recette. Pour ceux qui sont abonnés et qui ont des questions pour savoir comment ils peuvent faire sur d'autres VST, n'hésitez pas à me le demander sur le Discord. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous avez, dites-moi ce que vous voulez savoir. C'était le tuto glide glissé de basse de la recette. Ciao